d'être accueilli chez lui par le grand, par l'immense, par le fascinant philosophe Jacques Émile. Bonsoir maître. Maître, comme vous y allez. Jacques Émile est bien suffisant. Alors je mets un thermomètre. <rire> Caméra tu l'as euh, ici là à la place de la statue qui brille. Oh, un peu de respect. C'est un bronze de Belmondo. Ah, Belmondo, j'adore. Oh le guignolon, le magnifique. La grande voix de rouille, la oui, Ils ont fait de n'a pas joué dans la grande voix. Il faut dire surtout que la philosophie, il n'y comprend rien et ça ne l'intéresse pas. Il est né au ah, ça, je ne sais pas où il est né. Géraldine Lapalu, bonjour. Bonjour, Foyant. Merci à vous donc de nous recevoir dans le cadre de votre pièce de théâtre Tsunami, dont la dernière aura lieu à l'Odéon de Marseille dimanche à 14h30. Tout à fait. Donc une pièce de théâtre, c'est une comédie de Jean-Michel Wanger. Oui. Voilà. Et d'Olivier Martial Thieffin. Tout à fait. Mise en scène par Olivier Massé. Tout à fait. Voilà. Assisté de Brigitte Massiot. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup. Uh -huh. Et vous êtes accompagné sur scène donc, de M. Patrick Préjean, Marie-Christine Adam. Géraldine Napalillo, <rire> Ludovic Bertillot et Richard Hervé. C'est ça. Voilà. Merci à vous, en tout cas, de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, merci à Florian qui va nous assister, qui va poser des questions, parce qu'il m'a confié qu'il euh, avait vu quelques séries qui ont bercé mmh, sa jeunesse, parce qu'il qu est beaucoup plus jeune que moi, et ouais. puis vous aussi Géraldine. C'est ça. Donc nous, on va peut-être révéler comment on s'est connus, parce que c'est vrai que c'était une passion à l'époque. Tout euh, à que fait. vous aviez envie de faire du cinéma, de la comédie. Exactement. Comment c'est né comme ça ah ben Alors, moi j'étais étudiante et puis euh, j'ai fait euh, donc je faisais un petit peu du théâtre euh, de façon amateur à Marseille chez moi. Et puis, euh, et puis voilà, j'étais passionnée mais je voulais pas du tout en faire un métier, en tout cas je l'imaginais pas. Euh, et puis j'ai rencontré en fait une personne qui m'a donné cette force là qui s'appelle Marc Fishman était agent de comédien à l'époque, et qui m'a maintenant producteur, de, qui fait plein de films, euh, et puis qui m'a dit, voilà, je dit, moi je te prends dans mon agence, il faut qu'on travaille ensemble, t'as ce truc là, ose le faire, etc. Donc il m'a donné cette force là, et donc c'était en 2001, c'était il y, y a un bon moment, et puis je suis euh, montée à Paris, <rire> et du coup euh, j'ai euh, fait quelques castings, et j'ai fait un premier casting d'une série qui s'appelait Le Groupe, qui était diffusée euh, sur France 2 tous les jours en, en Access Prime Time, et qui m'a mis tout de suite le pied dedans. Donc euh, euh, en fait, je suis arrivée avec euh, est la production de Jean-Luc Azoulay, JLA. Donc, c'est une très grosse machine qui va très vite. Et tout de suite, on tourne beaucoup d'heures par jour. On apprend tout de suite la technique sur place, que je ne connaissais pas. Et voilà. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Suite à ça, euh, j'avais envie de, de me perfectionner en, en termes de comédie. J'avais vraiment acquis le côté, on va dire, euh, euh, technique. quest euh, ce que c'est qu'une caméra Où est-ce qu'on se place Comment se passe euh, un, un tournage donc après j'ai fait le, le studio Pygmalion, qui est une super école oui. de cinéma, avec ah, euh, Pascal Emmanuel Luneau à l'époque euh, mm. qui, qui, qui me donnait les cours et c'était fantastique parce que j'ai appris plein de choses là-bas, c'est très intéressant. Et suite à ça, après j'ai continué les formations. et puis j'ai fait le Florent voilà donc c'était euh, très intéressant aussi et, et puis voilà et puis après petit à petit euh, la série s'est arrêtée j'ai fait d'autres castings et j'ai eu la chance de tout de suite retravailler sur la série alors j'ai fait deux trois séries entre temps donc quelques apparitions dans plus belle la vie ou sous le soleil à l'époque et, euh, et puis j'ai été retenue sur, sur la série camping paradis Voilà, c'était euh, en a, 2006 vous a vraiment découvert. exactement mmh. et c'est une série dans laquelle euh, j'ai un personnage récurrent qui s'appelle amandine qui est prof des sports mais qui fait un petit peu tout et, euh, et donc cette série est toujours d'actualité, mmh. moi je n'y suis plus depuis quelques temps mais j'ai tourné pendant 10 années non-stop C'est une série que j'adore, j'adore les comédiens, j'adore le cadre vraiment... Le cadre est super, mmh. alors on tournait au début en Charente, sur... parce qu'il y avait aussi des subventions Alors le premier épisode a été fait dans les gorges du Verdon, pas très loin de chez nous, c'était le pilote par Didier Albert et fort du succès, euh, TF1, la chaîne, la production ont décidé d'en faire plus. C'était juste un unitaire au départ. Et puis, on a tourné en Charente pendant presque deux, un an ou deux, je crois, euh, quelques épisodes, puisqu'il y avait des subventions de, de la Charente pour euh, tous, les, tous les médias, enfin, tous les, tout ce qui était cinématographique, télé, pub, etc. Bref. Et après, quand ils ont voulu en tourner plus, eh bien, ils ont cherché un, un endroit, cherché un endroit où il y avait plus d'ensoleillement. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça arrivé pas très loin de chez moi, c'est sur la Côte-Bleue, à la couronne. Et moi, étant natif de Marseille, j'étais un peu à domicile. Mmh. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le parcours a été quand même, euh, on peut dire un peu rapide, quand même, hein, puisque vous avez oui, tout de suite euh, les j pieds tout tout à tout de voilà, tout tout suite fait. travaillé. Mmh. Et donc, il y a eu le cinéma aussi à par la suite, avec oui. un premier film. À la légende de, de Florian Essig, qui est un mmh. super film où il m'a offert un personnage. Euh, il y avait un personnage féminin, il me l'a offert. C'est très intéressant parce que le personnage était très différent de ce que je jouais dans Camping. Donc ça permettrait, ça me permettait de, de pouvoir interpréter kiné, aussi des je autre crois, chose. non ça Exactement, ouais. et puis une petite je histoire entre bien. eux, oui. il y a eu pas mal de choses. C'était intéressant à jouer, on a, on a, on a travaillé d'une façon assez rapide, parce que c'est un film avec très peu de budget, donc le temps était réduit, tout le monde était là pour le film parce qu'on l'aimait. Et d'ailleurs j'ai joué avec Patrick Préjean, que j'ai retrouvé oui. totalement par hasard après, voilà sur la pièce de théâtre de Tsunami Et dont nous allons parler. Donc Tsunami, c'est la première pièce de théâtre que vous jouez Voilà, absolument. C'est quoi cette expérience de théâtre -ce que Alors c'est fantastique. Voilà, Donc, voilà. pour moi plus... c'est une révélation. Mmh. Parce que, alors j'adore jouer à la télé, j'adore, j'ai fait aussi un film là avec BEF, Pierre-François-Martin oui. Laval. Ah, le prochain Jeff film qui va le prochain, voilà, j'ai un petit rôle dedans. Mmh. Mais euh, j'étais très honorée qu'il m'offre qu ce rôle-là. Et puis c'est un, une personne que j'adore, euh, en tant que comédien, mmh. que metteur en scène, qu'artiste, de manière générale, il est extraordinaire. J'étais très honorée, et puis surtout d'être dirigée par lui, c'était très agréable, et je pense que son film va être génial. Petite parenthèse avant de il en avis. a fait Il en a fait, qui était géniaux, ah, déjà, oui, donc on peut ah croire bah oui. qu'il s'améliore de beaucoup, film en film. Et ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'aussi bien on passe dans la comédie, que dans des films qui sont aussi avec des messages, des films qui sont puissants, des films qui sont euh, émouvants. Euh, et, euh, et franchement, je trouve que son cinéma est, est vraiment euh, très, ah oui. très varié. Comme Fahim, par exemple, c'est bah un oui. film qui ah a. Bah oui, tu étais là hein, quand oh on a vu l'avant-première, c'était fantastique. Ah ouais. Moi, j'en avais les frissons. J'ai trouvé que sa mise en scène mmh. était superbe, ah l'histoire oui. était magnifique. Je sais qu'il s'est beaucoup battu aussi pour faire ce film. Oui. Enfin, bref, un artiste. Donc, euh, mon métier me permet de rencontrer des gens extraordinaires. Et notamment, dans au théâtre, mmh. ma nouvelle expérience. Donc, euh, c'est Prométhée Productions qui m'a donné cette chance-là, qui est la production théâtre qui nous fait jouer. Et, euh, et j'ai la chance de partager euh, cette, euh, cette pièce avec donc, le grand Patrick Préjean, oui. euh, Marie-Christine Adam, qui est une comédienne incroyable et, et tellement d'honneur. Et oui, qui a aussi euh, pas puis, mal de choses ah, à bah, faire. Oui, c'est une, une comédienne <rire> incroyable, elle est très connue, mais euh, voilà, c'est normal, hein. elle, a mmh. un talent, elle a un talent dingue. Il euh, y a aussi Richard euh, Hervé, que, que j'ai découvert, qui est, qui est super. Je vous invite à venir oui, est euh, là samedi, euh, dimanche, public, mais... il est, il est mmh. extraordinaire. Et puis, il y a, alors tout le monde est extraordinaire, mais vraiment, je le pense. Hein, oui. Pour le coup, c'est vraiment j'ai eu la chance de, de partager cette scène avec eux. Et Ludovic Bertillo qui est un acteur euh, qu'on ah connaît oui. bien, et Clio. qui fait beaucoup de, beaucoup de policiers, beaucoup de, voilà, oui. beaucoup, de, beaucoup de films. Il est beaucoup au cinéma. On ne le voit pas à la télé, très peu, mais en tout cas au théâtre et au cinéma. Il a fait une pièce aussi. Euh, enfin, il joue, euh, il faisait un one-man show. Enfin bref, que des gens talentueux. Et alors, la chance que j'ai eue, c'est pour ma première expérience, ces gens-là ont été d'une bienveillance incroyable. Et en fait, pendant les répétitions, j'étais hyper flippée de jouer face à ces grands monstres. Et en fait, tout le monde m'a conseillé, tout le monde m'a félicité, m'a encouragé, m'a redirigé quand il fallait le faire. Et notamment, ça a été surtout le travail d'Olivier Massé, qui est un metteur en scène formidable, qui vous fait travailler, il sait ce qu'il veut on y va, on, le, on va le faire bien, et ça sera, le résultat sera bon, et tout est dans la douceur. Donc il arrive à vous manier dans le travail d'acteur, comédien, avec beaucoup de douceur, mais aussi de fermeté, qui permet d'avoir une belle pièce de théâtre. Alors je vais, je vais juste faire un petit aparté d'une petite chose, mais qui a un lien avec la oui pièce et, euh, et l'entretien le, et que l'on fait, parce que dans la pièce, il est question euh, de journalistes qui viennent faire... Une interview, ah, et en même ça. temps, euh, il n'y a aucune, il euh, y a rien qui est toléré, aucune bavure, il faut que ce soit impeccable. Ah bah alors j'espère que vous n'allez pas nous juger non, de la même non, façon. Non, Mais non, en tout non. cas, nous on Mais est alors, habitués, donc il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas comme les personnages <rire> voilà. de la pièce, hein, avec vous ça se passe beaucoup mieux. Vous allez <rire> oui, voir dans la pièce oui. tous ceux qui vont, qui vont venir nous voir sur scène, ça ne va pas du tout se passer comme prévu, ça va être rocambolesque. Ouais. Ça va être un, rien un que, voilà, Rien un que tsunami. le titre. Voilà, on a Ça compris. veut te dire. C'est surtout en termes d'état d'esprit. Mm -hmm. Dans un film, on fait plusieurs prises et quand on voit le résultat final au cinéma, c'est la prise, c'est fini, c'est propre. Comment on fait au cinéma dans l'état d'esprit Au théâtre. Au Mais théâtre, bien, oui. pardon. Ah. C'est une remise en question chaque soir euh, Oui, c'est ce que j'aime dans le théâtre, c'est ce qui m'a fait vraiment peur. Et, euh, et on avait proposé différentes pièces que je n'ai pas acceptées jusqu'à ce que ce personnage m'intéresse. Parce que j'avais quand même cette peur au ventre. Et en effet, c'est très différent, c'est-à-dire qu'on joue sur scène, nous on a 1h30, 1h40 de texte et c'est non-stop, on est cinq en scène tout le temps, tout le temps. Et en fait, pour le coup, euh, j'aime beaucoup cette mise en danger. Alors, il y a la bienveillance, c'est ce que je disais, des autres comédiens, parce qu'évidemment, chaque soir, c'est différent, parce qu'on joue d'abord dans voilà. une salle différente, avec un public différent, dans des ça. régions différentes. Et puis, parfois, on n'est pas tous au même... Euh, il n'y a euh, pas bon. euh, non. Voilà, non. exactement. L'humeur euh, peut changer de jour en jour. Il se peut. Alors, on, on reste comme fidèle au texte. Et ah, en plus, oui. c'est ce qui nous permet, chacun, d'avoir les tops pour les uns et les autres, pour démarrer aussi notre texte. Donc, c'est important de l'avoir, ainsi que les, les mouvements que nous allons faire. Tout ce qui a été faire la mise en scène, justement, par Olivier Massé. Et euh, mais du coup, voilà, il y a ce côté-là qui est très intéressant parce que chaque fois, c'est une nouvelle aventure, ça fait toujours peur. Et puis quand on finit, alors on arrive, quand on a des petites erreurs, parce que ça arrive à chaque fois, évidemment, à se rattraper les uns les autres. Parce que maintenant, on a joué comme cette pièce beau, beaucoup de fois. Combien de fois oh, Je crois plus de 25 fois. Mmh. Euh, après en toute on a la été France En France, on était aussi en Suisse, et on a été coupé par le Covid oui. à un moment, donc ça a mmh. été un peu, et, voilà, de toute façon épisodique. Et d'ailleurs, on a fait quelques dates qui étaient des dates de report euh, dernièrement. Et puis l'Odéon est arrivé euh, comme une, une cerise voilà. sur le gâteau. Et oui, alors, la dernière suis... à Marseille, dans voilà. la ville natale, c'est quand même... C'était imprévu. Et puis voilà, la dernière après cette belle et grande tournée à Marseille, chez moi, dans ma ville natale, dans notre théâtre municipal de l'Odéon. Donc je suis... Euh, J'ai très très peur, mais je suis hyper contente de finir... Euh, cette belle tournée là-bas. Mais bon, pour en revenir à la question, euh, tout le monde se rattrape, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en plus on connaît les textes des uns et des autres, donc on peut se souffler ou rebondir sur quelque chose. Après, il faut essayer d'être le plus proche du texte possible et de la pièce. Pourquoi Parce que dès qu'il y a un petit manque, ça casse le rythme de la et pièce oui. et ça on le sent assez rapidement. Parce que vous avez le retour du public pratiquement. À tout à fait. A, et puis et ça fonctionne aussi, euh, tout, tout, tout, toute cette histoire, elle fonctionne aussi, il faut que ce soit rapide, c'est des, des quiproquos, des gens qui ne se comprennent pas forcément, donc il faut que ce soit assez euh, réactif. Mais bon, je suis avec de grands acteurs et en général, ça se passe plutôt bien. Votre personnage, qui est-il alors euh, moi je joue Sandra, c'est l'assistante euh, du, du caméraman, enfin surtout du journaliste on va dire, mmh. qui prépare ses fiches. Et donc elle vient, euh, au, euh, elle vient au, chez ce philosophe, euh, donc en fait lui il prépare son, son, son prochain livre de philosophie, il est avec sa femme, et il reçoit cette équipe de, de télévision chez lui pour parler de, de son livre. Et en fait, il y a ce caméraman qui est, lui, très sympathique, un peu gaucho. Et puis, on a le journaliste qui, lui, est un bout en train, un peu jet set, assez un but de sa personne. Et, et elle qui est là, qui a l'air un peu naïve, parfois peut-être un peu bébête, mais qui finalement, on va comprendre qu'elle n'est pas là par hasard. Et, euh, et donc toute la pièce, il se passe plein d'événements et de quiproquos entre tous ces personnages-là qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et en même temps, ça fuse de tous les côtés, on ne s'ennuie pas du tout et à la fin, il y a un dénouement que je ne vous dirai pas, parce ah bah que non. vous allez venir ah bah non, voir à l'Odéon, qui est vraiment... Euh, on ne s'y attend pas. C'est un raz-de-marée, on peut dire. C'est un raz-de-marée, c'est un tsunami. Oui, voilà. Et de la part, en fait, c'est une finalité de, de tous les personnages qui est assez différente. Ce n'est pas simplement le dénouement de la pièce. On va apprendre plein de choses et, et ça va être assez drôle. En tout cas, nous, on rappelle que la, la dernière, donc c'est ce dimanche. Dimanche, voilà. le 4 décembre à l'Odéon, à Marseille. Voilà. Il, y à il y a encore des places disponibles Il ah, y bah a encore des places disponibles. Vous pouvez acheter vos places en allant sur le site de l'Odéon, directement, en ligne. Vous choisissez vos sièges qui sont numérotés et vous prenez votre billetterie en ligne. Ou alors, vous pouvez carrément appeler l'Odéon et par téléphone, vous pourrez réserver vos places. Alors, moi, je voudrais revenir sur un côté cinéphile, un petit peu. Oui. Euh, même si ce sont des films grand public dans lesquels euh, Patrick Préjean a joué, il euh, y a quand même une filmographie assez impressionnante. Est-ce que ça a bercé votre enfant je pense ah bah bien jouer bien avec Belmondo, avec, avec Bardot. Beauville, oh. avec euh, De Funès, yes. mmh. c'est complètement incroyable. Et puis, euh, je, je, je, je lui dit la dernière fois, j'étais surprise, qu'il y a toujours des rediffusions de ces grands films qui, oui. sont, qui font partie du patrimoine français. Et je l'ai vu la dernière fois encore, Les Gendarmes, et je voyais et mon oui, Patrick le Préjean, il n'y a pas longtemps. Ah, il, a, il est toujours très bel homme, <rire> mais il était tout jeune dans ce film-là. <rire> et euh, mon mari est absolument fan euh, de ces films-là, donc c'est vrai que même avant de le rencontrer, j'avais eu, évidemment... Et la chance de le voir, comme beaucoup d'entre nous, au cinéma. Ça passe régulièrement. Ah oui. ouais. tous ces films, puisque euh, de mémoire comme ça, moi des fois, avec mon âge, j'ai un peu moins de mémoire. Alors moi, je me fais mes petites fiches aussi, vous voyez, <rire> comme le journaliste du film. Euh, donc il a joué dans, dans Les Cracks aussi, mm -hmm. dans Les Pétroleuses, oui. avec Claudia Cardinal et Brigitte Bardot, dans Le Mur de l'Atlantique, dans Les Mariés de l'an 2, avec Belmondo. Donc, euh, ouais. Et, et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'étais en train de lire une biographie de Belmondo, où il y a tous ces films, et justement, il parlait de, de, de Patrick Préjean. Alors, vous, vous, pour ceux qui vont venir voir la pièce, je ne vous dis rien, mais il y aura une petite... Euh, euh, on entendra le nom Belmondo, et on entendra le ah. nom de Funès. Et oui. Pas par rapport à Patrick Préjean, mais bon, et vous oui. verrez ça. Mais parce que justement, en plus, il a tourné aussi avec euh, Belmondo, donc la, Les Mariés de l'an Le Cerveau et Docteur Popole. Le Cerveau. Et oui. <rire> donc voilà. Euh, euh, je, vous êtes comblé de votre carrière on complètement, oui. parce que c'est vrai qu'il me manquait euh, à mon âge maintenant... Euh ah, oh, vous êtes jeune toujours. Oui, je suis jeune toujours. Est-ce que l'avenir, vous allez l'aborder autrement Parce que le fait de cette expérience de théâtre, est-ce que ça sert pour justement les, les prochains rôles dans les séries ou au cinéma Oui, mais je pense que de toute façon, chaque fois qu'on travaille, que ce soit sur un plateau de télévision, au cinéma, en doublage, peu importe, ou au théâtre, on s'enrichit de notre travail, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Donc évidemment que je reviens plus forte avec un bagage plus important et des expériences différentes. Alors maintenant pour moi, l'avenir va être encore au théâtre. Parce que j'ai signé une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle un avenir radieux mmh. qu qui sera euh, en tournée également euh, de septembre 2023 à juin 2024 et c'est Olivier Massé euh, qui la met en scène c'est lui qui a pensé d'ailleurs à moi pour le personnage qui me, qui me propose c'est pareil c'est une comédienne, un théâtre de boulevard euh, donc on part en répétition là au, au printemps donc pour moi en tout cas l'avenir j'espère qu'il sera radieux comme le nom de ma prochaine pièce oui. mais en tout cas il sera théâtral ça c'est sûr mmh. okay. qui n'exclut pas évidemment il y aura le film de peff qui va sortir, et puis qui n'exclut pas également de, de continuer à la télévision. Après, j'aime mon métier, j'en suis totalement passionnée, donc tout ce que je peux faire en tant que comédienne, quel que soit le support sur lequel on peut le présenter au public, de toute façon, me, me, me remplit de joie et, et, me, et me fait avancer. Et vous avez acquis une certaine assurance maintenant bah écoutez, je ne sais pas si je suis toujours sûre de moi, pas toujours, mais... En tout, cas, euh, en tout cas, quand on est accompagné de, de personnes bienveillantes, ça permet d'avoir plus confiance en soi. Et que ce soit des équipes justement de télévision qui vous accompagnent, un réalisateur ou des comédiens avec qui on travaille. Et pour finir, moi j'aimerais aborder une question, moi que après Florian en ai une dernière, parce que je vois qu'il lève la main, mais <rire> c'est quelque chose d'important parce que euh, vous œuvrez dans beaucoup d'associations caritatives. Euh, tout à fait. Euh, euh, tout à fait. Voilà. Ben, quand on est acteur et qu'on a beaucoup de temps, parce que j'ai quand même beaucoup de temps aussi pour moi, euh, je pense que c'est juste, euh, voilà, c'est normal de, aussi, et puis, voilà, je suis touchée par certaines causes. Alors celle qui me touche le plus ce, en, de, ces derniers temps et dans laquelle je m'investis, c'est l'harcèlement scolaire qui concerne beaucoup d'enfants et qui fait des dégâts euh, incroyables. Donc c'est vrai que c'est très important pour les enfants que se sent harcelé ou qu'un camarade est harcelé ou le cyberharcèlement maintenant avec oui, les eh réseaux oui. sociaux, etc. Oui. Surtout de prendre la parole et d'appeler. Il y a des numéros, c'est totalement anonyme. Voilà, donc il y a ça. Puis il y a Comment s'appelle cette association euh, Alors, ça, c'est euh, Touche pas à mon pote, Voilà. Mais il y a plein d'associations. Après oui, moi, oui, quand oui. on me propose, après, je ne suis pas marraine d'une association en particulier. Lorsqu'on me propose de venir discuter avec des jeunes ou bien d'être juste présente pour ce genre d'association, peu importe les associations, je les soutiendrai toutes du moment que j'ai le temps d'aller les voir, c'est oui, voilà. vraiment avec plaisir. Oui. Une question et puis après, il y a la lutte contre, contre le cancer. Mm. Et puis il y a aussi la violence faite aux femmes, voilà. Après il y a plein plein plein de choses. Bah et oui, de toute façon on est citoyen, il y a, citoyen, y a beaucoup voilà, de choses à exactement. soutenir. Hein, donc, Mais euh... après moi je suis partante chaque fois euh, quand on propose un projet associatif, euh, même si je ne fais pas partie de cette association euh, euh, ou si même la cause ne me touche pas moi personnellement, euh, ou ma famille par exemple, si j'ai le temps de le faire, évidemment je le fais. Je, je prends beaucoup de plaisir à aller rencontrer les gens et quand on peut euh, aider euh, quelle que soit l'association, on peut le faire, que ce soit avec de l'argent pour ceux qui peuvent le faire et que ce soit du temps voilà, voilà mmh. une personne ou un sourire un, voilà un échange voilà mmh. mais oui en effet c'est important en tout pour cas c'est nous c'est ce qui nous anime aussi Donc, ouais. euh, Florian, je vais te laisser le mot de la fin et s'il si, y a encore quelque chose à dire à Géraldine, profite parce que si elle a bercé ton enfance, comme tu veux. C'est ce effectivement parce que moi je vous ai suivi dans les années 2000 dans le, le groupe. Hein, ah, peu oui. t'as tout à l'heure au téléphone avec ma soeur. D'accord, c'est drôle. La... Du groupe, euh, comme vous l'avez dit. J'ai pas soleil, changé, et... non Depuis non, 20 non, non, ans. Qu'est-ce cette... ah ouais, qu'il est gentil, Florian Il y a un beau masque. Non, je rigole. Non, vous faites une très belle lumière. Oui, oui, non, non, la lumière est bonne. avec. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous je vous remercie, c'était très agréable de discuter avec vous, et puis merci de mettre en lumière Tsunami, et je ah, vous bah rappelle oui. à vous, là, qui êtes derrière, que c'est l'Odéon, et c'est dimanche 4 décembre, et c'est à 14h30, je serai ravie de vous retrouver sur scène, et pourquoi pas échanger quelques mots, après la pièce. Voilà, sous l'image, vous aurez justement le numéro. Le lien ah, de l'Odéon. Voilà, le lien de l'Odéon pour ah bah pouvoir réserver même demain, puisque dès. Euh, Jusqu'à dimanche, voilà, dimanche, jusqu matin, dimanche matin, voilà. du moment voilà. que vous voyez qu'il y a des places, il y en voilà. a encore, n'hésitez pas. Géraldine n'a merci beaucoup. Et puis au bon. prochain film, au pro à la prochaine pièce, merci. on se rencontrera, avec on aura l'occasion. Avec plaisir, avec plaisir d'en parler. En plus, merci. Pef, il fait souvent les avant-premières de ses films sur Marseille. Oui, en bien général, sûr, il est aussi ici. Et puis à Marseille. Et oui, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, que vous de aux toilettes. Parfait, parfait, je vous rejoins. Vous me rejoignez. Ce sera très rapide, une espèce de préliminaire en quelque sorte, avant de parler de mon actualité. Vous savez que le scorpion calme ses angoisses avec le sexe. Ah, bah, Jacqueline, n'est pas du tout angoissé. Comment ça me bouffait grave en philosophe parce qu'entre nous, le seul truc qui gauche ici, c'est l'appartement quand on arrive sur le palier. Alors comme ça c'est vous le.. le grand philosophe de gauche. C'est un reproche. Pas du tout. Normalement quand je suis avec des camarades, je le sens. Ça me fait quelque chose, mais. Là je sais pas pourquoi je. Je sens rien. Oh, jacques Émile est un usurpateur. Il a utilisé la thèse d'un de ses anciens élèves pour en faire un bouquin. Non, mais bah, c'est ouf. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ils vont surtout se rendre compte que vous avez du pognon. Hein. <rire> dites dans le bolchevique, je ne vous permets pas. <rire> Ses manières à la con et ses phrases en oh, latin bidon. Je ne supporte plus le Michel Foucault des Faubourgs. Michel Foucault Non, Jean-Pierre Foucault, pas Michel. Ah non, sauf que là c'est Michel justement, pas Jean-Pierre. J'ai toujours été du côté des moins bien C'est pour eux que j'ai créé les Godes. Ah bon Les Godes c'est vous Ne t'énerve pas, les Godes de Monsieur de la Ville, il n'y a pas de euh, C'est les gîtes pour ouvriers démunis. G-O-D. Ah. Ah. Rester dans le noir trop longtemps. Moi j'aime pas l'obstanturisme. De toute façon, ici dès qu'on mange la télé et un sextoy en même temps, tous Il y a raison, il y a Andy sous roche Aiguille sous roche. Il paraît très même qu'on peut dire Anguille sous roche, mais j'ai pas de preuves.